Salut Donc, je vous montrerai comment j'utilise ceci. Vous voyez non bienvenue sur ma page. Donc, je vais vous montrer comment euh, protéger ses finances. Donc on va aussi voir ça. Je ne fais pas la publicité de ces gens-ci là. C'est juste que vous voyez un peu, non. Je vais vous montrer les petites choses que vous pouvez faire pour garder correctement votre 1. Vous savez que l'argent est spirituel, non? Hum? Et l'agent c'est la chose la plus importante de la Terre, peu importe ce que vous allez me dire. Donc bonsoir et bienvenue, partagez ma vidéo s'il vous plaît. Je vais encore partager avec vous, je vais vous donner des informations qui vont changer votre vie. Bon en attendant que vous arriviez, je vais vous montrer Anatole. Allez voir M. Anatole. Le Voilà. Allez, dis coucou à tout le monde. Le coq majestueux. Si on a la chance, il peut croiser une boule de C'est comme si c'est qu'on parle de lui. Hein. Bonjour Giselle, la reine Niakouma. Bonjour Anne. Bonjour la reine Seyi. Donc je vais vous montrer un peu deux trucs, deux, trois trucs que vous allez faire pour garder votre argent. <rire> est-ce qu'on ne va jamais manger mmh, Anatole. Mmh. C'est le genre d'amour que moi-même j'ai développé pour lui. Hein. Anatole, on te dit bonjour. Là, les femmes, on est en travaux ici là. Anatole, parle non. Voilà une de ces femmes qui pond. Elle est pond déjà. Ah. Anatole s'est remis de ses blessures, you non? Know. <rire> voilà Anatole et ses femmes. Ah, Anatole, il dit qu'il aime la caméra. Depuis que j'ai pointé ça sur lui, regardez, il ne fait que regarder. Il ne bouge pas. Va croiser les femmes, non, va faire des trucs, bouge. Hey, Anatole. Ouais, la deuxième poule chante aussi. Elle fait, quoi, quoi, quoi, quoi. Même la poule s'y chante. La deuxième poule. Vous entendez Elle chante. Celle-ci chante. Toutes les poules de la basse coucée chante, je vous assure Anatole ne blague pas Non mais Anato tu es beau hein. Tu es beau Il aime la caméra, Jesus Vous êtes tous connectés Anato veut faire un cachet d'air. Toutes les poules chantent ici. Au... Un roi ne fait pas devant les gens. <rire> Facebook, regardez-vous. Vous dites que le un roi ne fait pas devant les gens. Anaton mon frère, ne blague pas. Toutes les poules, souvent, on reste dans la cuisson, on a masqué les oeufs. Vous entendez? Voici une troisième poule là-bas qui chante. Il y avait deux poules jaunes ici-là. Elle chante. Voilà la troisième là-bas. Elle chante. Et voilà. Vous voyez. En attendant, on te donne les coeurs plus que moi. Je vais vous montrer. Vous avez dit de mettre 1000 francs par jour. C'est que les méga finissent. Comment Je ne fais pas le direct pour les pauvres. Bon, je vais vous montrer des astuces pour l'argent. Bon. Vous savez, malheureusement, hein, vous savez qu'il y a des choses que quand les gens connaissent, ils ne vont pas vous dire. Vous savez, ils ne vont pas vous dire. Liliane Rosie. Moi-même, je cherche les représentants en Turquie. Pardon, dis-moi. Tu as compris Bon, dans le système que je veux développer avec les représentants, je veux que vous prospériez. Je veux que votre argent entre. Vous me comprenez, non Je veux que votre argent entre. Ça, c'est mon but. Bon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous savez que dans la vie, on va tous les jaloux, non Mais on va toujours avancer, non Ok. Ok. Je vais vous montrer avec les choses physiques. Comment protéger son argent. Vous avez les mains percées là. Wow. Quand il touche l'argent, il sait même pas ce qu'il fait avec. Wow. Normalement, 1. Quand ton argent vient, ça touche ta main. Ça doit appeler l'autre. 2. Quand l'argent arrive, ça touche ta poche. Ça doit rester et ne pas partir n'importe comment. 3. Trois, tu dois bien utiliser ton argent. Pas le genre que tu touches l'argent, la maladie. Dès que tu touches ton salaire, quand quelqu'un tombe malade. Ça prend le, le, le, le, la moitié de ton salaire. C'est là que tu connais qu'il y a un problème. Tu cotises chaque fois pour acheter le terrain. Dès que tu atteins les 90% de l'argent du terrain, un problème sort. Bonsoir Liliane. Tu es venu, tu as mangé, j'espère. Quand vous venez chez moi, il faut manger. Vous c'est la tu vous manger Venez pas crâner ici chez moi. <coughs> Comment savoir que d'abord que mes, mes poches sont percées? Quand je touche mon agent, donc c'est comme s'il y a une force mystique qui planifie sur mon agent. D'accord, je veux cotiser l'argent pour acheter la voiture. La voiture, c'est 5 millions. Dès que l'argent arrive, il y 2 ,5 millions 5. Non, non, non. 4 ,2 millions 2 comme ça. Ta tante va mourir. Tu es successeur. Il faut que ce soit toi qui fasses tout le deuil. Oh, euh, L'enfant va tomber malade. On va te dire que tu as les fibromes. Il faut il t'opérer. Faut, il faut Et tant tu... le genre de problème qui sort, ce genre de problème que tu ne peux pas laisser. Et dans ton cœur, tu te dis que fait ça, que si je ne fais pas, il va mourir, ou bien la personne va mourir. Ou encore, si je ne fais pas, qui va faire? Donc bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. On ne dépense pas l'argent n'importe comment. On ne dépense pas l'argent n'importe comment. L'argent en sortant de ta poche, ça doit être avec un bon feeling. Ça doit être sain. C'est pour ça que payer votre dîme, c'est très important. Je paye moi-même ma dîme, donc je sais que j'ai les gens qui me, qui me contactent tout le temps. Parfois, il y en a ici qui viennent pour payer leurs produits, ils disent que je vais aussi payer ma dîme. Si vous arrivez, je ne suis pas devant vous, je suis en train de travailler avec quelqu'un derrière, demandez à me voir pour payer votre dîme. Je vais quand même vous bénir. Parfois, en passant comme ça, je vous vois, je puis, je... je... Parfois, l'esprit me dit, arrête-toi. Tu as le couscous gombo. <rire> ouais, oui. On va faire le couscous aujourd'hui on avait le gombo la semaine qui vient là. Même on cuit. On est en train de construire la cuisine en bois ici derrière. Je veux la nourriture qui sort du feu là. Vous voyez, non. La salle d'attente sera animée. Les gens vont souvent le commentaire quand ils s'assoient ici là en attendant. Mais... <rire> bon, revenons sur l'argent. Vous savez que l'argent. Donc, quand tu prends ton argent, comment savoir que. Je peux appeler ça même PC. Donc, tu prends ton argent. Voilà, l'argent appelle le besoin. Tu connais que dès qu'on va payer, avant que le premier n'arrive pour qu'on te paye, tu as déjà les dettes. Dès que ça tombe, bailleur, ceci, cela, ceci. Le 5, il te reste 15% de ton salaire. Ça, c'est la prison. Jesus. Ça, c'est la prison. Écoutez, mes produits, je les vends, je suis sur Booker, vous savez. Donc, je ne vous dis pas ceci, parce que, que si j'ai 100 000 vues sur une vidéo, je ne peux pas satisfaire 100 000 personnes. I cannot. Même si c'est seulement 5 000 personnes, je ne peux pas. Donc, je vais te mettre un système en place où vous allez pouvoir commander mieux. Mais je vous garantis que tous les produits que vous, quand un produit passe dans ma maison, juste que ça sort de moi-là, même si c'est à mes représentants, je mets les mains dessus. Donc, ne vous dérangez même pas. Donc, maintenant, certains d'entre vous pourront acheter mes kits, parce que ce que je vais vous montrer ici-là, je vais faire des kits avec ça. J'ai des kits prospérité. Des kits de prospérité que vous devez accrocher à la maison. Des kits que vous mettez, vous accrochez dans votre voiture. Euh, d'autres que vous mettez dans votre porte-monnaie. Et d'autres encore que vous mettez dans la caisse de votre business. Avant de comprendre ce que je vais vous expliquer, je veux que vous compreniez que votre argent, donc la prochaine fois que tu vas penser à dépenser l'argent, dis-toi toujours que pour 5 francs qui sort, je dois avoir 15 francs qui entrent. Écoutez. Le combat dans ta tête, parce que tout se passe dans ta vision. L'ennemi va te faire croire que, voilà, il te reste seulement 50 000, non Comment est-ce qu'on peut venir te demander de donner 40 000 pour, faire, pour, pour soigner l'enfant Tu vas faire comment Tu vas galérer encore les 15 jours qui restent. Tu commences à avoir peur. Tu as encore peur. Dès que tu commences à avoir peur comme ça, là, tu es bloqué. La prochaine fois que tu touches l'argent, ouais, les marabouts, c'est quitté sur ma page, non. Ouais. Attendez, parle aux gens. Faites aussi vos vidéos, vous leur donnez quelques conseils. Hum? Dis-le de ce vos sel. montrez le les choses que je vais leur monter là. Un seul marabout ne peut pas recevoir 5 millions de personnes, 10 millions de personnes. Donc quand ton argent va sortir, que tu donnes à un mendiant, que tu donnes pour le, payer pour, pour le loyer, que tu donnes, peu importe ce pourquoi tu vas donner, si tu es quelqu'un qui paie sa dîme, parce que les principes que je vais vous enseigner, ce sont des principes qui fonctionnent aussi avec les gens qui paient leur dîme. Comme ça sort, Seigneur, même si tu ne parles pas à voix haute, dans ton esprit, tu dis que comme je dépense 150 000. Ans, je reçois 300, 300 000 ou 450 000. Vous comprenez? Voilà. Maintenant. Awa Adeline, tu es où? J'ai embauché beaucoup. J'ai beaucoup de filles qui m'ont vu sur Facebook. Elles sont venues. Je les ai employées. Donc si vous avez un boulot, si vous êtes chez le boulot de nuit, c'est-à-dire que tu es libre peut-être de 18h à minuit. On va te monter même à 100 000, même à 200 000, tu ne vas pas t'en sortir parce que c'est spirituel. C'est spirituel. L'argent est spirituel. Donc quand vous allez me faire ce que je montre ici, ta bouche doit toujours bien parler sur tes poches, tes yeux doivent voir que même si je sors, je viens ici nourrir je suis la seule personne de ma famille qui donne l'argent à tel tel tel tel. Moi là ça va revenir encore Voilà. Ok. Vous voyez. Vous pouvez avoir à la maison. Je vends du sel. Euh, je vais ces trucs là Donc on n'a pas à fumer ça C'est du sel de mer euh, Des cristaux de sel de mer Donc, les, cri les cristaux de sel de mer sont très chargés Parce qu'ils absorbent l'énergie négative dans la maison Ils absorbent Donc Ayez l'habitude de vous déposer ça comme ça sur la table. Comme... J'ai coloré ça pour vendre parce que si quelqu'un... Imaginons que tu as un plateau dans ton salon, il y a ça. Vous mettez même encore peut-être quoi Vous rajoutez peut-être du, du laurier. Ok Quelqu'un va en dire, va voir, s'il va se dire... Mmh. Ah, c'est juste une belle décoration. Oh, c'est beau. Vous connaissez les peaux pourris, non Les peaux pourris. Faites votre mmh, propre petit mmh. pot pourri à la maison. Ramatu Bello. Arrête de me demander mon numéro. Le numéro est sur la vidéo. Apprenez à chercher. Je ne supporte pas la paresse dans mes vidéos. Donc, vous avez ça. Vous pouvez aussi rajouter... Euh Attendez, je cherche. Bon, c'est dans la boîte. Si j'en parlerai tout de suite, c'est ici. Donc, juste dans la vie de Douala. À la maison, vous pouvez mettre ceci à la fenêtre. Sur la table au salon. Et vous prenez aussi... Ces choristes-là, avant de les mettre dans le salon ou dans le porte-monnaie, chargez-les. Ok? Pour charger, tu fais comment? Généralement, ce que j'envoie aux gens, j'ai déjà béni. Maintenant, vous aussi, quand vous recevez, je déclare que mon argent va toujours augmenter. Proverbe 4, verset 18. Retenez les versets si ça va vous aider. Proverbe 4, verset 18. Ma lumière va de façon croissante. Proverbe 10, verset 22. La bénédiction de Dieu euh, euh, enrichit. Je déclare que je m'enrichis. Vous touchez comme ça, là. Vous fermez les yeux, vous visualisez dans votre esprit. Comment l'argent vient vers vous? Comment l'argent vient vers vous? J'ai toujours l'argent. Même si ça sort, ça revient le soir, là. Même si ça sort, deux heures plus tard, je reçois encore. Je reçois encore au nom de Jésus. Voilà, vous faites comme ça, là. Vous, vous mettez encore deux, trois, trois choses comme ça. C'est comme des, des décorations dans votre salon. Vous voyez plusieurs couleurs, non? J'ai mis du verre. Euh, je vais encore faire des plus foncés que ça. Je vais m'en faire des plus foncés. Donc, euh, ceci-là, c'est parce que j'ai lavé. J'ai mis, mélangé avec quelque chose, après j'ai lavé, donc la couleur est un peu sortie. Donc, vous mettez ça comme ça, vous déposez au salon comme déco sur la table. Les gens, quand ils vont entrer chez vous, ils ne vont pas savoir. Oh, mais ton pot, il est beau. Oh, j'aime bien. Oh. Ah oui, là-dedans, tu as bien dit. Comme tu dis que tu as gardé jusqu'à 15 000 euros là. J'aimerais bien adresser ça avec vous. J'ai une cliente qui est venue ici la semaine passée. Elle me dit, chaque Noël, je donne 500 000 euros démunis. Noël, si je ne sais pas ce qui m'est arrivé. je suis, J'ai porté les 500 000 là, je suis parti, j'ai fait le shopping en une journée. J'ai fini tout l'argent là. Parfois, l'ennemi va vous attaquer hein, à travers toi-même. Tu restes comme ça, tu ne sens pas. Donc, tu ne sais pas pourquoi. Tu vois un peu, non Tu restes comme ça, là. Hein? Comme ça pour rien. Bien. Tu portes l'argent, tu commences à dire tu pars, tu manges, tu achètes les chaussures, tu achètes, tu achètes, tu achètes, tu achètes. C'est comme s'il si y a un truc sur toi. Dès que tu finis comme ça, jusqu'à ce que tu fais. Hmm, en regardant que les 2,5 millions pour faire ton business, elles sont partis de tout. Que tes 15 000 euros là sont finis le tout. Quand il vous dit laver, vous avez le sel, les poudres, pour ceux qui viennent ici en tout cas, pour, pour ceux qui ont acheté les produits chez moi. Je dis vous n'achetez pas forcément chez moi. Parce que Parfois il parle comme ça, d'autres personnes viennent voir sur ma vidéo, ils peuvent t'acheter, il n'y a pas de souci. Tout ce que c'est, c'est que même le fait que je te conseille là, ça va me revenir. Parce que tout ce qu'on donne dans l'univers, dans dans ça revient. Donc, quand tu vas faire, tu vas prospérer. Tu vas écouter mes conseils, tu vas prospérer. La nature va dire, ok, prospère à cause de qui. On va me retourner. C'est pour ça qu'on veut toujours vous retourner à qui de droit. Toujours. Toujours. Même si c'est seulement pour dire que merci à telle personne parce qu'il m'a aidé, m'a conseillé. Voilà. Donc. Si tu te laves avec le sel, ça c'est du sel vraiment, c'est du sel. Ce n'est pas des pierres précieuses. C'est du sel. Donc si vous êtes intéressé, quand vous allez venir acheter des choses, je vous en donnerai. Et puis on m'a aussi il y a des belles senteurs que j'ai mis dedans. Ok, j'en ai moi-même. Mmh. C'est super. Donc, vous pouvez aussi mettre d'autres petites pierres là-dedans pour d'autres feuilles, des trucs comme ça là. Denise, si tu viens ici là, me dit que tu m'écris sans réponse, Ce que vraiment.. Euh, je en 2021, je n'ai rien économisé, mais maintenant, j'ai des rentrées d'argent. Voilà, depuis que je me lave. Aussi. Depuis que je me lave au Merci pour ton témoignage de suis Tani. Donc, c'est euh, pas qu'il s'agit. Il s'agit qu de quoi Vous aimez trop ça. Qu Il s'agit de quoi si le me voit, m'écrit sur, sur, sur, sur, sur, le message sur WhatsApp, il, va, il se plaint que je ne réponds pas. Attendez, je vais vous montrer mon WhatsApp. Regardez mon WhatsApp. Vous voyez 1504 messages non lus. Vous voulez me tuer de ce ménage Les gens qui veulent payer me forcent pour bien la consultation, regardez. Voilà ça, 1504. Vous voyez non Voilà. On 48, on a écrit 49, on m'a écrit 43, 46, 41, 39, 37, 35, 29, 26, 25. Tous les deux minutes, il y a un nouveau message qui arrive dans mon téléphone. Pour payer ta dîme, tu peux le faire par Paypal, tu me contactes sur Momo, je te donne le numéro, tu envoies. Ok Et en payant ta dîme, tu parles sur ça. Donc, j'ai à parler des cris, taux de sel, ok Maintenant, je vais vous montrer pour l'argent. On ne fait pas la publicité des gens ici. Mais, euh, quand tu, quand tu, mettons, voilà, je peux dire que c'est ici que je, je garde une partie de, de, de, de, de, de l'argent. Ok. Ici, là. Si vous pensez si vous avez des témoignages, écrivez-moi en inbox, comme ça je vais vous les je vais lire tous les messages. Écrivez-moi sur WhatsApp, vous dites avant que je veux faire mon témoignage. L'autre jour, j'ai une dame qui m'a un peu marqué. Elle me fait un message. Elle me dit, voici ma photo. Il y a, cela trois semaines avant que je commence à t'écouter et que je fasse mon lavage au sel. Après, elle m'envoie l'autre photo. Elle dit que me voici maintenant. Je rock. Elle dit, coucou, là, -cou, que j'ai une joie la vie. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Elle est tellement contente. OK. Edouard Fapou, community manager. Elle commence demain. Mais en même temps, j'ai plus deux filles qui vont... Deux. J'ai plus deux personnes qui vont commencer demain. Mais en même temps, j'aimerais aussi qu'on soit patient. Parfois, certains d'entre vous, vous êtes plein de mauvaises énergies. Je vous assure, il y en a parmi vous. Quand vous avez pris votre téléphone comme ça, vous m'appeler, Et avant ça, tu as fait ton bunk. Tu as dit que quand il va appeler, il va décrocher. Première fois que tu appelles, c'est moi qui ai le téléphone. Je vois, là, je te décroche. Et il y a aussi un app, il y en a, a parmi vous aussi, avec un esprit très mauvais. Très mauvais. Quelqu'un, je l'ai même bloqué ce matin. Quelqu'un m'appelle, tout le qu il m'appelle. Dès qu'il voit son numéro comme ça là, vous décrocher. Il y en a parmi vous que je ne décroche même pas parce que votre énergie n'est pas là. Donc, la personne écrit appelle appel, appel. Finalement, je tombe sur le message de la personne. Je fais salut. Quand elle dit salut comme ça, là, quelqu'un vient m'interrompre. Je suis en train parler avec la personne. Je fais peut-être 5 minutes de conversation avec la personne. Je reviens dans la case de, de conversation. Je vois la personne à commencer à m'insulter. Ouais, depuis quand vous écrit, vous ne répondez même pas. Vous vous foutez des gens. Vous partez sur votre page, vous parlez. Je dis que papa, j'étais en train de te répondre. Écoutez, hein, ma part de puissance ici, Tous les mauvais esprits qui sont en vous là, ça va se voir. Toutes vos mauvaises intentions là, quand vous me détestez pour rien, je suis en train de parler à quelqu'un. Donc faites attention. Quand il vient me connecter, ça avait la bonne énergie. Ça la Et c'est la bonne intention. Je fais un direct qui a 100 000 vues. Vous croyez qu'elle va répondre à 100 000 personnes? Je dis souvent que allez écouter mes vidéos. Pour mauvais cœur, là, ça sera exposé. Une autre encore, elle m'appelle, elle m'a dit on finit tout. Je lui dis ok. Envoie ta fille chercher tes paquets. Maintenant, elle envoie sa fille. Elle dit que le jour là, sa fille a appelé fatiguée, on n'a pas décroché. Sa fille va maintenant lui dire qu'on l'a méprisé, que la personne qui a décroché lui a parlé très mal. Hier y je check les messages comme ça, là, -bas. je tombe sur le message, j'appelle. Je dis, est-ce qu'on t'a déjà répondu Elle me dit, ma fille m'a dit qu'elle est venue là-bas, vous lui avez mal parlé, vous l'avez fait aussi. J'ai dit que, wow. Quand vous voulez que quelqu'un que vous aide, on ne vient pas devant que je ne... Je suis pas obligé de vous aider. Je ne suis pas obligée. J'ai une vie, j'ai des enfants, j'ai une famille. Donc, parfois, soyez... Ne soyez pas... Ne faites pas comme si... Non, tu dois, tu dois, tu dois. Non, arrêtez, pardon. Pardon. Pardon. Ah Et gens souvent croient que je je où c'est je te blague d'abord. Si elle veut pas prendre la secrétaire, je ne prends pas. Vous faites souvent comme si obligé. Je vous ai dit que voilà les vidéos, je mets tout dans les vidéos ici, tout. Écoutez les vidéos, allez vous laver avec le sel. Non, je me lave pas encore le sel, je me lave pas encore le sel. Mais il veut te parler, je dis que ouais, lave-toi, tu vas voir. Lave-toi, tu vas voir. Bon, je vais vous montrer le deuxième. Ok. Tu as ton argent. Que ce soit ton porte-monnaie, que ce soit ton... Euh, ta caisse. Ok. Oui, madame, une minute, oui. Allons. Le 30. Heure. Pour, pour aujourd'hui, c'est parti. D'accord, pas de souci. C'est bon, je ferai des colis pour ça, merci. Bonne, bonne soirée. Mmh. D'accord. Ok. Donc, vous prenez... Euh, voilà votre boîte où vous gardez vos choses. Ok. Bon, attendez, voir la quantité. Oui, il y a des gens qui enregistrent mes vidéos. Exactement, sur YouTube. Vous voyez, non. Sur ceci, j'ai mis plutôt les pierres. Première fois que tu m'as contacté. Voilà, tu as fait une commande de 300 euros, 300 dollars. Voilà. Voilà, n'importe quelle celle. Lorette Ngondo. Tu peux être une bonne community manager. Mince. Tu réponds avec le bon cœur. Je sens le bon cœur sur toi jusqu'à. Mince. Regardez. Ça, c'est ce qu'on appelle l'œil de tigre. Là. Chaque, chaque, ça, c'est pour la puissance. Puissance. Celui-ci, on le charge de ce qu'on veut. Ce sont les, ça, sont les mettant les cristaux. Tu charges celui-ci de ce que tu veux. OK. Et ça, c'est... Ou c'est pyrite. Euh, je sais qu'il y a les couleurs. Le vert le jaune et le transparent. Donc Quand vous prenez vos cristaux, comme vous voyez là, c'est vrai que vous ne voyez pas physiquement, mais les cristaux ont une, un pouvoir, euh, euh, tout comme le sel sinon. Le sel aussi, parce que les cristaux c'est quoi? C'est quelque chose qui a été formé dans les profondeurs de la terre ou de l'eau. Et vous savez que l'eau est très puissante. Vous savez que la terre est très puissante. Ok Donc, ça veut dire que ça a, le temps, ça a eu le temps de se cristalliser. Maintenant, quand tu prends... Ça arrive dans la pièce ici-là. Ça absorbe les mauvaises énergies. Oui, non. Ça absorbe les mauvaises énergies. Pareil pour ça. Souvent, vous devez avoir un gros, que vous mettez dans votre porte-monnaie ou dans votre poche. Et aussi la couleur rose. Attendez, si je peux trouver ça, je crois que l'autre là aussi dans mon porte-monnaie. Moi, en fait, eh, automatiquement, j'ai mis toutes ces choses-là dans, dans, dans mes affaires. Attendez, je crois que j'ai l'autre dans mon porte-monnaie ici, là. Donc, quand vous allez commander les choses, eh, je sais que vous allez me dire peut-être que non, c'est cher, c'est ceci. Si moi, je dois dépenser 10 000 pour économiser, je, demande, je dépense 10 000 et ça me fait économiser peut-être les, les, les, les, les problèmes d'argent qui allaient me faire perdre euh, 70 000 par mois. Et j'ai dépensé 10 000 chaque mois. Je pense que ça en vaut la peine. Ok? Attendez, je vais vous monter mon porte-monnaie. Voilà. ouais oh, non? Voilà un. Donc, je mets toujours là. Attendez, je cherche l'autre encore. Et puis, j'ai un endroit dans mon sac, dans mon poche-monnaie où je mets beaucoup de billets, généralement. Vous voyez, c'est ici-là. Ici, là où je mets, généralement, les billets. Là. Vous voyez, non Ici. Donc, maintenant. Je vais fouiller. Mais il y a même un argent qui était caché dans le fond de mon pote monnaie là. J'aime trouver l'argent jusqu'à ça me plaît. Voilà, je vais vous montrer les cristaux que j'ai en bas. Bonjour le roi nous ici. Voyez. Là c'est le rose. Ensuite, le verre, ok. Voilà. Oui, le cristal rose, c'est l'amour, Corinne, c'est ça. Donc, si vous voulez bien dans vos dans vos commandes, souvent on peut mettre des pierres. Il y a ça, il y a le don. Ce sont les choses que j'ai développé l'habitude de mettre souvent. C'est vrai que si vous avez fait des commandes depuis au moins depuis, les dernières commandes depuis 2-3 semaines, je mets plein d'ongles dedans. Voilà les pieds. Après, je vais remettre ça là dedans. Écoutez, hein, développez l'habitude. Dites-vous toujours que l'argent vient de tous les côtés. Il faut que quand tu touches ton porte-monnaie pour dépenser ton argent, que tu n'aies pas la peur. Et quand tu prends le porte-monnaie comme ça, Généralement on prend le pot monnaie pour faire quoi Carte bancaire, paiement par carte bancaire euh, Ou encore Pour mettre le code pour faire le virement Ou encore cinéma maman, maman c'est Vous savez, le truc c'est que Quand j'ai souvent les gens qui sont un peu, un peu sceptiques Genre, est-ce que c'est même sûr Est-ce que c'est même sûr Je vous ai vendu les parfums, donne-moi tout Parfum célébrité Toutes ces choses-là je vous donne tous les principes qui vont faire que tout doit coïncider ensemble. C'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses. Donc, à chaque fois que je touche mon porte-monnaie, il y a des pieds dedans. L'endroit où je garde mon argent, Pierre, Cori, jujube, et Ndon. Pierre, Cori, jujube, et Ndon. Si ça peut faire que vous tous vous deveniez riches, tant mieux. L'argent ne manque pas sur la terre. Votre richesse ne va pas gêner ma richesse. Au contraire, si vous prospérez, je prospère aussi. Vous savez, l'argent, vous pouvez acheter mes produits. Vous achetez mes produits, ça marche encore plus, vous avez plus d'argent. Je suis là pour faire les milliardaires. Hein? Milliardaires en euros. Vous me comprenez On va tous avoir l'argent ensemble. Plus votre argent augmente, plus votre dîme augmente, plus je deviens riche. Plus vous-même aussi, vous devenez riche. Parce que si tu as dit si au on tu avec que ton argent augmente. Plus la personne à qui je paye moi-même ma dîme, ça va augmente. C'est comme ça. Vous voyez Je prophétise moi-même sur vous. Recevez vos résultats immédiats au nom de Jésus. Donc, je vais juste remettre les choses en place. Vous les voir. OK? C'est qu'il y a les gens qui m'écrivent souvent en inbox. Hein, tu ne dois pas donner tous les secrets comme ça là. Hein? Tu ne dois pas. Ye, Seigneur. Je vais vous donner. Vous avez compris. Avant de garder ton argent, tu dis Je bénis cet argent au nom de Jésus. Je vais bien t'utiliser au nom de Jésus. Je vais bien. Et vous mettez ça là où il y a votre carte bancaire. Je vais bien t'utiliser. Je vais même rajouter le cristal de celle-ci. Voilà. Je mets l'amour, la positivité. Je déclare que vous-même qui écoutez, qui me regardez, votre argent va augmenter au nom de Jésus-Christ. Je viens contre les poches percées. Chaque fois que vous allez toucher votre porte-monnaie pour payer, vous serez content. Que l'argent arrive encore. Quand je veux payer, là, le truc c'est comme ça. L'argent en train de venir dans ma poche. L'argent, ça fait. Tu, ça, ça doit, ça doit flot. Tu prends l'eau, tu déposes quelque part, ça reste trop longtemps, ça va se gâter. Voilà, WhatsApp, écrivez ceux qui veulent le Donne-moi tout. Ceux qui veulent les cristaux, tout ça là. Même dans votre vie, vous pouvez avoir vos cristaux. Et, parce que, et puis ceux qui veulent forcément que ce soit moi-même qui le vende, ça n'y a pas de souci. Et ceux qui en ont parmi vous dit que non, ça doit venir que de toi, ça ne me dérange pas. Liliane Rosy, je, je bénis ta dîme au nom de Jésus. Parfois, j'ai tellement de messages qu'on m'envoie même l'argent. C'est une semaine plus tard que je vois, je vois le, le bordereau d'Orange Money ou de MTN ou de, de Western Union. Je bénis tous les gens qui ont payé leur dîme. Je déclare que l'onction de prospérité de multiplication qui est sur ma vie, ça parle dans votre vie. Au nom de Jésus. Je déclare que vous n'aurez pas de perte. On ne va pas vous escroquer au nom de Jésus. Votre argent ne va pas se perdre en route. On ne va pas se rappeler des dettes. On ne va pas vous accuser faussement des fausses dettes. Au nom de Jésus, vous ai dit qu'on faisait la cuisine, non. On a fait le travail là-bas, la cuisine. On fabrique la cuisine d'Anatole. On ne va pas. Et, parfois, écoutez, hein, je vous ai montré la dernière fois comment faire payer ta dîme, prier sur ta dîme. Ta prière, c'est entre toi et Dieu. Je suis un vaisseau. Parce que quand Dieu te parle, il te parle par ma bouche. Donc vous ne vous méprenez pas. Je reçois la dîme de 2 000, je reçois la dîme de 200 000, je reçois parfois la dîme de 400 000, parfois 500 000. 10 c'est 10 10 de 10 000 et 10 de 1 million ou de 1 milliard, c'est 10 de la somme. Donc ne simplifiez pas vos dîmes. Voilà. Je déclare que vous allez créer des business qui vont profiter à tout le monde. Vous savez, avant que je ne fasse euh, ce business, où je, je me disais toujours, je veux faire quelque chose où tout le monde va profiter. Je veux créer quelque chose où tout le monde va venir. Ils vont recevoir et ils seront heureux de me donner leur argent. pas les gens des créanciers que vous collectez l'argent des gens qui vous doivent là. Ceux qui ont bloqué, blocage de papier, blocage de finances. Le kit des blocages, c'est ce qu'il vous faut. déblocage. D'abord, pour commencer. Donne-moi tout et homme riche, c'est 20 000, donc 10 000, si vous commandez à partir du Cameroun. Donc, pour payer la dîme, voilà le numéro en haut. Vous envoyez le Orange Money ou le MTN Money. Ou bien encore, vous faites un Paypal. Vous écrivez aussi, On vous donne. On vous donne le, le, le Paypal, ok? Tous les messages que vous avez écrits sur, sur Facebook, c'est demain, demain il y a une community manager, c'est elle qui va vous répondre. Ok? Donc je vous ai montré comment garder vos sous, comment utiliser les cristaux aussi pour mettre à la maison. Vous mettez ça à la maison, ok? Vous faites des belles décorations sur la table. Voilà. Même si tu es au Sénégal, tu fais un western. Tu vas faire ça au nom de mon assistante, peut-être, parce que c'est chaud pour aller pour sortir, aller chercher. Parfois, ça me prend 30 minutes pour aller chercher l'argent. Voilà. Ok. Je vous ai quand même donné tout ce qu'ils m'ont donné de vous donner aujourd'hui. Parce que l'année cela, il y a beaucoup d'entre vous, vous avez commencé à avoir l'argent. Vous avez commencé à avoir l'argent. Il faut que l'argent reste dans votre poche cette année. Ça doit rester. Ça doit produire. Ça doit produire. Vous me comprenez? Je bénis vos projets. Je bénis vos projets. non, tout va bien. Vous entendez, non? Voilà. Mamie, pardon, écrivez encore. Je vais vous envoyer les détails pour faire le ria. Le numéro de Paris, les produits arrivent. J'ai envoyé des produits à Paris qui vont arriver demain. Euh, J'ai encore envoyé ailleurs. Donc, vous allez envoyé il y a deux numéros. Il y a Paris et il y a. Elle est même où là Est-ce est qu'elle connaît Elle est quelque part dans la France. Écrivez. Si vous ne pouvez pas les voir physiquement, elles vont, vous allez leur poster. Elles vont poster, pardon. Je dis même quoi. Et ne venez pas pleurer ici là-haut. On ne pleure pas dans ma page. On se lève, on avance. On se lève on avance tout on se lève on avance je suis tombé en ma escroqué. même ça fait deux jours on m'a escroqué c'est bon je connais mieux maintenant i know better ok ce que je vous ai montré pour l'agence pour l'agence là ça Ok, je suis à Yaoundé demain. Donne-moi tout et tout ça. Là, vous allez vous venir chercher. Faites ce que je viens de vous montrer. L'argent est spirituel. L'argent est spi Malheureusement, hein, ce sont des choses comme ça. Allez chez les Blancs. Les Blancs connaissent tout ça. Les cristaux. Tu arrives chez quelqu'un, il y a le, les cristaux dans son salon, comme ça, là, sur la fenêtre ou partout. Il n'y a que le Camerounais qui on a, Donc, on s'est abandonnés à nous comme ça ça élan, élan. est là c'est pas bien du mieux que je peux je vais vous aider le kit de déblocage il pour 10 000 ça c'est vraiment le petit petit 25 000 et 50 000 il y a aussi le kit commerce le kit attirance voilà bon j'ai montré ce qu'ils m'ont demandé de vous montrer l'orette ngondok je sais pas qui tu es vraiment j'aime beaucoup ta façon de répondre aux messages. Je mets une bénédiction spéciale sur toi avec le bon cœur que tu as sur ma page aujourd'hui. Tu as compris? Je te bénis. Mmh. Pratiquez ce que je viens de dire. Et ici, là, même si vous n'avez encore rien pour l'instant, mettez le jujube. Mettez le jujube. Vous cherchez le cori. Et quand vous mettez le jujube et le cori là, parlez dessus, chargez ça que je bénis, je viens bénir comme ça, là, ce jupe. je bénis ce courrier. il déclare que vous bloquez tout, tout ce qui faisait que mon argent se perdait toujours, tout ce qui faisait que mon argent se vide, ma poche se vide toujours, il déclare que ce porte-monnaie va se remplir, ce compte bancaire va se remplir, tu déposes ça à côté de ta carte, de ton, de ta carte bancaire, bientôt on aura les colliers, je vais vendre des colliers de cristaux, avec les bracelets de cristaux, on a commandé, c'est déjà arrivé, vous avez compris, non voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous Vous avez beaucoup souffert Et vous avez aussi cherché beaucoup Parfois tu cherches la vérité Tu cherches, tu demandes, on ne te montre pas Ce qui fait que quand tu tombes Sur quelque chose Ça, ça répond à tes questions Voilà Quand vous commandez dis que quitte ceci, quitte cela Ok Voilà, Passez une très très bonne soirée Ronnie Christian, si tu connais quelqu'un qui ship, j'ai même quelqu'un au Congo qui a commandé les produits. Et elle même a même trouvé quelqu'un qui envoie les produits du Cameroun au Congo, Congo Braza. Vous comprenez non? Voilà, tu as mis le jus dans ton dossier d'immigration, voilà. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. <rire> Linda, tu vas regarder seulement après. Pour la boîte et tout cela. Tu as compris? J'ai montré les cristaux, euh, les cristaux de sel et les cristaux même. Euh, comment attirer les bonnes énergies à la maison aussi. Ça, les bonnes énergies sur son argent. Voilà. Bonsoir à vous. Il y a un demain, ok? Je ne donne pas ma localisation comme ça. Vous payez avant que vous devez là où je suis. Peu importe le pays où vous êtes dans le monde. Si vous avez quelqu'un qui peut venir au pays, c'est là prendre vos produits et vous envoie. Ça ne me dérange pas. Ok. Bonne soirée à vous. Ok, non, bonne soirée, bonne soirée. Commencez avec le jus, jus, jus. Vous prenez même le sel de la cuisine là. Vous attachez ça dans un petit truc vous mettez dans votre porte-monnaie. Faites avec ce que vous avez en attendant d'avoir ce que vous voulez. Ok Comme le bain de sel, je vous dis, vous commencez par le sel de cuisine. Après, tu achètes le, le, les gros cristaux de sel. Après, tu achètes le sel coloré. Après, tu achètes maintenant mes produits ou bien autre chose. Ok Bonne soirée à vous.